Chérie, pourquoi t'as mis le réveil Il est quand même 6 heures. Bah, c'est pour euh, se réveiller aujourd'hui, tu sais, on a un truc exprès pour les enfants. Ah oh, oui. Bon, euh, la marmotte, tu te réveilles là quand même oh, deux minutes, laisse-moi. Je vais réveiller les enfants et euh, quand je redescends, eh ben, tu dois être là. Chérie, réveille-toi. Non, pas envie de me réveiller. On est quand même dimanche. Réveille-toi, je t'ai dit. Mais maman Bon, je vais habiller ton frère. Allez chérie, faut se réveiller. Hum, je suis déjà habillée, t'as vu maman euh, Oui, j'ai vu euh, comment t'as fait. Ben, je me suis réveillée tôt ce matin. Et voilà, je me suis habillée exprès pour toi. Bah, tu es au courant Au courant de quoi euh, Rien, rien. Bon, Lucie, euh, je t'ai dit que tu devais être debout. je me suis habillée. Vite fait, bien fait pour toi. Bah, super surprise, hein. Bon, euh, maintenant, on va manger, on descend. Youpi Ne courez pas dans les escaliers. Non, pas de bousculade. Les enfants, j'étais. Ah, oh, c'est pas vrai. Oh, tu es tombée. Bah oui, si tu cours dans les escaliers, c'est un peu normal tu vois, je me suis levée comme prévu. Oui oui, c'est bon. Bon, je vais me laver. Là, euh, pas trop le droit de voir. C'est bon, je suis prête, on peut y aller. Mais où à la fin, j'aimerais bien savoir. Chérie, tu as bien mis le sac dans le coffre hein Oui oui. Ne t'inquiète pas pour ça. Allez. Non, oh, mince Je vais les non, non, non, Moi j'ai mis les non, Moi non, j'ai oublié mon sac à main dans la voiture Euh, à la maison C'est pas grave, de toute façon on n'a pas les billets Bonjour madame, bonjour Oh le, je, oh Mais c'est troplement beau C'est quoi Ceci les enfants C'est le diadème de Cléopathe C'est beau Ah maman je crois que j'ai deviné Je me suis dit j'ai une copine qui est allée, c'est Alice. Ah bah tiens, en parlant d'Alice, tout à l'heure on va chez Alice. Eh ben bah, j'ai deviné, j'ai deviné. Bah dis-nous Andoui. C'est, on est au musée de, ta, ta, ta Pharaon. Oui ma chérie, c'est ça, on est au musée du Pharaon. Tenez les billets, billets. allez-y, ce sera sur les escaliers. Waouh, c'est trop beau Allez, on va rester un moment pour regarder tout ça. Maman, regarde, tu peux faire une photo de nous avec le pharaon J'ai une envie pressante d'aller au petit coin. Elle est partie, je vais pouvoir y aller. faisait du bien. Oh, mais on a volé Oh là là, le diadème de Cléopâtre, il est plus Je vais appeler la police tout de suite. Allô Oui, allô, commissariat de police ici. Oui, allô, s'il vous plaît, venez. début. Vous inquiétez pas, je vais vérifier où il est. Ah, bah te voilà Je sais que t'as oh, le collier. C'est pas moi, allez viens. Oh, je vais plutôt prévenir les personnes qui étaient là. Vite, évacuez les lieux Il y a eu un vol. Vaudrait mieux que vous partiez. D'accord, on part tout de suite madame. Je vais fermer le f... je vais fermer le musée, ce sera mieux pour aujourd'hui. Bonjour la compagnie. Bonjour Eh, hey, mais vous êtes arrivés plus tôt, c'était pas prévu. Ah oh oui, si vous saviez ce qui s'est passé, c'était horrible Alors, vas-y, entrez et racontez-nous ça. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, racontez-nous ça. Alors, si vous saviez, on est allé au musée. Mais il y a eu un voleur qui s'est introduit. Alors, la gardienne, elle nous a dit d'évacuer les lieux. Pour qu'ils cherchent le voleur. Et ils l'ont ils attrapé et puis on est venu vous voir. Bon appétit tout à tous